Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Wheeler Express, à la recherche du sel. Où après avoir fait la rencontre de Piper Pot et des e-riders d'Anjou, les wheelers d'Alsace et nos deux wheelers des Mauges vont réaliser 70 km de montjean sur loire à Nantes. C'est d'ailleurs dans la cité des ducs de Bretagne que nous aurons le plaisir et l'honneur d'y rencontrer Thibaut, un wheeler amoureux de sa ville. Il est 5 h du matin et la cafetière vient de nous lâcher. Bah ce matin, il n'y aura pas de café. Sinon, la machine a lâché. Est-ce que tu as cassé la machine à café Tu as saboté la machine Non, non, non. Moi, moi j'ai pris un calmados. <rire> non, c'est pas moi. Nous sommes toujours en compagnie de Steve, qui, euh, je ne sais pas s'il est en chaleur, mais en tout cas, il n'a pas froid. C'est un Il Pourquoi euh, Le jeu, hein, le jeu <rire> A cold, a coming of age. We sharpened our knives, accepted our fate. Et c'est dans la fraîcheur du petit matin que l'on retrouve nos compagnons des Mauges qui étaient partis un peu plus tôt pour Alors recharger oui, leur roue ouais, dans le bas et dans ce lit. La prochaine étape est Entre saut de cabri et route sableuse, nos héros de Cholet avaient oublié de recharger pleinement leur batterie. C'est donc avec sagesse et un peu d'amertume, qu'ils ont décidé de retrouver leur contrée un peu plus tôt que prévu. Quand on n'a pas de tête, on a des pieds. Donc plus on s'approche du Nantes, plus il fait moche. On va parler du cliché breton, mais non, on s'en approche. Putain, ils auraient pu ranger les statues, quoi. C'est le bordel. Le Et eh ben je m'appelle Thibaut, euh, voilà, je suis de, chez de Nantes. Je suis venu euh, faire un petit tour, découvrir euh, bah, les Wheeler d'Alsace. Et eh bien, on est bien contents. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui euh, Découvrir un petit peu les bords de Loire, les bords de l'herbe. Sur le chemin on a rencontré un nouveau wheeler, C'est bien, très bien il y a trois gens qui l'en fait, et il en fait mieux que nous Est-ce que ici c'est la Bretagne ou c'est le Pays de Loire euh, Officiellement c'est les Pays de la Loire, après il y en a beaucoup qui, qui sont attachés au fait que ce soit la Bretagne. Euh, là je donnerai pas mon avis personnel parce que je vais pas me faire d'ennemis. <rire> je pense qu'il vaut mieux pas trancher, surtout en vidéo. Mais euh, faire des preuves. Je pense qu'on va, on va appeler ça la Bretagne historique. Là c'est consensuel, c'est le macronisme hein, tout de suite. Là, <rire> là c'est ni gauche ni droite, tout est de gauche et de droite. Hein. <rire> voilà, c'est comme ça si on met la à tout le monde. Hein. <rire> c'est beau. C'est gros. C'est un putain d'éléphant. C'est <rire> une femme qui est pas mourue. Le seul truc qu'il a dit c'est un truc bizarre. Ah c'est bon. <rire> Je trouve toujours ça très très très très impressionnant. Quand on arrive à faire abstraction de la, de la machinerie, c'est assez théorique. Quand tu parles des animaux, tu parles pas des gens qui sont là-bas Non, non, non, non. <rire> <rire> Le petit, Même si c'est une sorte d'animaux quand même oui, bah ouais. Les pavés ça, Putain, ça m'avait manqué ça Le château des Ducs de Bretagne. On aperçoit la tour de l'ancienne usine lui Ils ont fabriqué un nid euh, pour euh, cette histoire de héron hein, qui va arriver à Nantes. Et quel est ces, ces drapeaux qui ont qui de mon château C'est <rires> mais... drapeaux de pays de la Loire euh... non, non, non, C'est le château de la Bretagne. On est dans le château des ducs de Bretagne. Donc... Non, mais je pas que en pays de Loire ça, Je comprends oui. pas. J'ai <rire> bon, bien pas parlé de Bretagne historique tout à l'heure. Hop là guys, on a fouillé. Et voilà, la visite de Nantes s'achève. On va faire de dodo, Demain dernier jour. Direction l'océan. En fait on va raconter tout notre péripose.